Bonjour les enfants, est-ce que vous allez bien Alors je, vous, euh, je vais vous euh, présenter l'histoire de Lila. Blah. Bonjour les enfants, comment allez-vous Est-ce que vous allez bien avec vous, Monsieur Youssef Dalel de la chaîne TV. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires de Lila. Euh, cette histoire s'appelle Drôle d'Histoire. Drôle d'Histoire. Avant tout, il vaut mieux d'observer bien cette image. Alors voici Lila. Voici son ami Elias, Elio. Ce qui est bizarre, voici la seule. C'est la maison du rat. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Comment allez-vous Est-ce que vous allez bien Moi aussi. Alors je vais vous raconter la suite de l'histoire de Lila. Cette fois, c'est drôle d'histoire. Mais avant tout, il vaut mieux d'observer bien cette image. Alors, que voyez-vous Il y a trois personnages Lila et son ami Elio. Et voici Monsieur Ra. Alors, qui prend une trousse. Voilà. C'est la trousse de Lila. Alors, que fait Lila Elle s'écrit. Très fort. C'est le rat. C'est le rat qui a pris ma trousse. Alors, maintenant l'histoire. Drôle d'histoire. Voici le maître... De français s'appelle Thomas. C'est le maître de Lila et ses camarades au CP. Drôle d'histoire. Sortez votre trousse, dit le maître. Lila, on n'attend plus que toi. Lila feuille dans son cartable. Sa trousse n'y est pas. Elle réfléchit, puis elle dit très vite. C'est le rat, c'est le rat maître. Il a volé ma trousse. Toute la classe éclate de rire. Le maître demande quel rat, Lila. Un rat qui habite de l'autre côté du mur. Il n'est pas très gentil. Ce matin, il a pris ma trousse. Lila est une monteuse, s'écrit Omar. Oh non, souris le maître. Lila est juste une raconteuse d'histoire. Je répète encore fois. Alors suivez avec moi, s'il vous plaît. Drôle d'histoire. Drôle d'histoire. Sortez votre trousse dès le maître. Lila, on attend plus que toi. Lila feuille dans son cartable.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 Oh non, sourit le maître. Lila est juste une raconteuse d'histoire, tout simplement. Une raconteuse d'histoire. Alors, maintenant, on passe aux questions de compréhension. Alors, regardez bien, s'il vous plaît, ici. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Voilà. C'est la question de l'imagination. Que cherche Lila dans son cartable. Que cherche Lila dans son cartable. Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire? Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire? Lila est-elle une menteuse? Lila est-elle une menteuse? Alors, je répète encore. Que cherche Lila dans son cartable Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire Lila est-elle une menteuse Et pourquoi, à ton avis, a-t-elle inventé l'histoire du rat Pourquoi, à ton avis, a-t-elle inventé l'histoire du rat Réfléchissez un petit peu. Après, on va voir la correction. Il s'agit ici de l'imagination. Alors, voici les trois questions. Que cherche Léla dans son cartable Pourquoi les enfants éclatent ils de rire Léla est-elle une menteuse Ce sont les trois questions de compréhension qu'on doit répondre justement. Alors, que cherche Léla dans son cartable Léla cherche sa trousse dans son cartable. Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire Les enfants éclatent de rire car Léla a dit que la Clora a pris sa trousse. Léla est-elle une menteuse Non, Léla n'est pas une menteuse. Euh, C'est juste une raconteuse d'histoires. C'est juste une raconteuse d'histoire. Alors, que cherche Léla dans son cartable Léla cherche son, sa trousse dans son cartable. Pourquoi les enfants éclatent-ils de rire Les enfants éclatent de rire car Léla a dit que le rat a pris sa trousse. C'est Laura qui a pris sa trousse. Léla est-elle une menteuse Non. Léla n'est pas une monteuse, mais juste une raconteuse d'histoires. Alors c'est ça ce qu'on appelle drôle d'histoire. Sortez votre trousse, dit le maître. Léla, on n'attend plus que toi. Léla feuille dans son cartable, sa trousse n'y est pas. Elle réfléchit, puis elle dit très vite. C'est le rat, maître, elle a volé ma trousse. Toute la classe éclate de rire. Le maître demande, quel rat, Léla Un rat qui habite de l'autre côté du mur. Il n'est pas très gentil. Ce matin, il a pris ma trousse. Lila est une menteuse, s'écrit Omar. Oh non, saurait le maître. Lila est juste une raconteuse d'histoire. Une juste. C'est juste une raconteuse d'histoire. Voilà. Alors, c'est tout pour le moment. Euh, je vais vous raconter la suite de l'histoire de Lila. Prochainement. A très bientôt, les enfants.